Bonjour à tous, j'adore venir ici, j'adore venir à cet endroit, à Biarritz, avec cette vue merveilleuse, pour ceux qui connaissent l'endroit, le, je suis donc juste à l'endroit du phare de Biarritz, et je voulais vous emmener à cet endroit particulier pour vous transmettre un message, euh, voilà, ça fait maintenant euh, trois semaines que j'ai lancé le programme Millésime, et je voulais vous dire combien je prends de plaisir à publier ces photos quotidiennes, et je voulais en même temps en profiter pour répondre à à quelques questions et en même temps clarifier pourquoi je fais ce programme car il est pour certaines personnes peut-être pas tout à fait clair c'est normal, c'est pas il n'y a pas de problème c'est la raison pour laquelle je, je, je m'explique aujourd'hui pour commencer par certains de mes détracteurs qui sont rares, je l'admets, hein, parce que je pense que j'ai beaucoup plus de vidéos de reconnaissance et je vous remercie pour ceux qui m'envoient des messages de gratitude par mail euh, ou sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, ça me touche profondément et merci de m'encourager à faire euh, ce programme. Pour les détracteurs qui me disent ce que je fais dans le voyeurisme et que ce que je fais c'est du n'importe quoi pour le dire euh, gentiment et poliment, en général les détracteurs sont des gens de toute façon globalement qui euh, prennent un instant T ne prennent pas la peine d'analyser de, de, un contexte et portent un jugement sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas donc c'est nul, c'est naze, je, suis, je fais dans le voyeurisme pour ce qui est du voyeurisme euh, soyons euh, soyons bien clairs nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux nous sommes tous des voyeurs et des gens qui aiment être vus et ce n'est pas parce que ça se fait par vidéo que c'est plus du voyeurisme que par texte quand nous postons un commentaire euh, ou une humeur du jour sur Twitter, sur Google+, sur Facebook, c'est justement parce qu'on a envie d'être vu, d'être entendu, euh, de partager, d'avoir un échange, peu importe. Mais aujourd'hui, nous vivons à l'ère où euh, le voyeurisme, c'est ça, y a, tout est ouvert, tout est... Euh, on dit tout, et en tout cas, en tout cas, on dit tout jusqu'à une certaine mesure, on s'entend bien. Donc non, ce n'est pas du voyeurisme, c'est profondément et sincèrement motivé par la seule raison de partager avec vous tout simplement pour une raison toute simple c'est que dans mon entourage quand je, je suis en tournée ou quand je suis en conférence beaucoup de, de gens me demandent mais comment tu fais et donc je me suis dit au lieu de l'expliquer et eh bien je vous le montre je montre comment se passent mes journées ce qui se passe dans mon quotidien parce que beaucoup de gens sont intrigués par mais comment tu fais par rester comment tu fais pour rester tout le temps positif, de bonne humeur, joyeux et maintenant vous voyez que c'est pas toujours rose, c'est pas toujours euh, euh, agréable mais je donne un sens positif à ce qui m'arrive donc autour de cela, j'ai créé donc ce programme millésime euh, non pas par voyeurisme, mais pour vous montrer comment se passe une journée de quelqu'un qui, qui est un professionnel de l'optimisme parce que je le pratique dans ma vie depuis que je suis tout petit et lié à ces vidéos je vous offre une formation, une formation pédagogique que vous pourrez trouver sur programme-millésime.com un programme dans lequel je vous accompagne je vous offre sur toute l'année 30 séances de, euh, de formation où je vous propose de faire des exercices pour vous pour que vous, à votre tour, vous puissiez appliquer des principes fondamentaux qui pourront vous aider à être plus heureux, plus performant que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle c'est tout c'est juste pour ça. Alors, en ce qui concerne certaines vidéos, j'ai constaté, euh, bande de petits coquins, que quand Camille est avec moi sur les vidéos, on fait plus de vues que si je suis seul. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je le prends bien, <rire> et je sais pourquoi. Et euh, voilà, les vidéos avec Camille sont toujours beaucoup plus agréables, ça c'est clair. Voilà, donc juste, ce programme Inésime, je vous le rappelle, au bout de trois semaines, il est juste fait pour ça. Vous le prenez, vous ne le prenez pas vous aimez, vous n'aimez pas, peu importe, en fait, je le fais pour ceux qui ont envie de rentrer dans, dans, cette, dans ce concept, dans cette idée, je vous montre à quoi ressemblent mes journées, non pas parce qu'elles sont meilleures que les vôtres ou que celles de beaucoup d'autres, mais juste pour vous montrer comment un optimiste vit sa vie au quotidien et, et comment il gère son quotidien avec ses difficultés, ses aléas, ses épreuves, ses joies, parce que c'est ça aussi, être heureux, c'est arriver à trouver des joies dans des journées à savoir dire merci enfin voilà je ne vais pas je vais pas vous donner tout, euh, tous les éléments là maintenant mais je vous encourage vivement à participer à ce programme non seulement en regardant mes vidéos c'est chouette c'est amusant mais ça ne vous apporte euh, rien concrètement en, en, en termes d'exercice je vous encourage à vous inscrire au programme millésime au palier qui vous intéresse il y a plusieurs paliers selon votre votre volonté votre désir d'avancer et quand vous vous inscrivez à ces paliers, vous recevrez des formations, des carnets pédagogiques. Voilà, donc je me répète, mais c'est vraiment très important. J'y tiens parce que j'ai mis énormément d'énergie et beaucoup de cœur à imaginer cette formation, à la mettre en place. Ça demande également beaucoup de, de techniques qu'on a mis en place également. Merci Nico, tu te reconnaîtras dans la vidéo. Et ce que je vous propose, c'est que prochainement, je vous offre une web conférence, gratuite bien entendu, la date sera en dessous de la vidéo, une web conférence dans laquelle vous pourrez poser vos questions, vous pourrez assister, et ce sera un échange entre vous et moi, euh, je le ferai dans les jours qui viennent, la date sera en lien et en marge de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, si vous aimez le programme, partagez-le, et, euh, et merci pour tous vos soutiens, parce que je reçois beaucoup plus de gratitude et de soutien que de détracteurs. Je vous souhaite une bonne journée, simplifiez-vous la vie. Et soyez heureux, et sur ce, je vous laisse sur ce magnifique coucher de soleil.